Bonjour la famille bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tutoriel h4 aujourd'hui nous allons voir comment créer des semelles euh, enterrées dans h4 donc nous allons créer des semelles et nous allons aussi les fouiller donc comment créer des semelles enterrées et qui ont été fouillées au, au préalable avec h4 24 et donc si tu es nouveau sur la page n'hésite pas vous commenter, il faut, faut partager faut vous me laisser le petit pouce bleu et aussi des impressions en commentaire. Donc, euh, allons-y. J'ai déjà ouvert mon logiciel H4. Bon, la première chose à faire, que nous allons faire, c'est que nous allons créer un, un maillage. Et bien, c'est la même profite. Je pense, H4, 23, 24, ou 25. Nous allons créer notre, notre maillage que voici. Oui, nous allons devoir définir nos, nos étages. En venant là, faisant le clic droit et définir les étages, nous allons mettre notre sous sol à 1,20. Dans, disons disant 1,50 laissé ici à 3 mètres pas trop nous aider quand même nous allons juste caler au niveau du sous-sol dans la prochaine vidéo nous allons voir comment comment monter au fur et à mesure oui. 1,20 notre mariage est de 4 mètres ce que nous allons faire nous allons faire notre, notre semaine avec l'outil avec l'outil dalle oui, tout simplement nous allons prendre l'outil dalle nous allons dessiner un truc là peut être disons euh, 1,20 carré ok ont un 30 carré alors si c'est ça 1.30 nous appuyons sur tape 1.30 bon je qu'est ce qu'il fait 1.30 et appuyez sur entrer voici une autre là, je vais encore prendre une petite dalle tout simplement je vais encore prendre une petite dalle me placer là pour dessiner et sélectionner celui qui est au-dessus, qu'est-ce que je vais faire celui qui est au-dessus, je vais modifier ses propriétés, en venant là, lui donner, euh, je vais dire, un épisode l'épisode de 0,2, et vous verrez ce que j'ai en tête, vous verrez ce que j'ai en tête, vous allez voir, bon, ce que je vais faire là aussi, je vais modifier celui-ci, cette dalle-ci, ça ferait que c'est au préalable, tout ça doit être fait, doit être fait au préalable, donc avant de commencer, vous devez, vous devez le faire. 0,35. Donc on fait ça comme ça, cliquez sur OK. Voilà. Maintenant, cette dalle-ci, ce que nous allons faire, nous allons la réduire. On aurait bien pu prendre le poteau pour, pour faire cela, mais bon, allons-y prendre le poteau. Prenons un poteau carré. Poteau carré. disons de 0,25 carré. Nous allons le placer là. Voici déjà la semaine qui a été réalisée. C'est la semaine qui a été réalisée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi Ce que nous allons sélectionner tout ça. Nous allons le déplacer sur notre maillage. Nous allons le déplacer là, sur notre maillage. Comme ça. Oui, bien ça. Nous allons le déplacer là, sur notre maillage. Présentement, il a l'intérieur du maillage. Si vous ne savez pas, il a l'intérieur du maillage. Donc, c'est pas trop... Ce n'est pas, pas un problème je vais faire ce qu'on appelle les, inc les, les duplications je vais faire plus contrôle D sur la machine je viens sur incrément Donc dans la prochaine vidéo plus d'esprit au moins c'est pas je viens sur, je mets sur le nombre de copies je vais peut-être mettre 4 copies taper sur entrée place mes quatre semaines là je fais la même chose dans ce sens aussi contrôle D 4 copies encore Et puis encore ça que ça entre bien dans notre maillage. voilà ainsi mes semelles qui ont été réalisées non je vais vous montrer la méthode dont j'utilise pour pouvoir percer ces semelles là on appelle ça euh, les opérations solides oui les opérations solides parce que si vous constatez avec moi aucune de ces semelles n'est visible à ce niveau toutes ces semelles sont dans le mariage. Non, sauf celle-ci mais ben. lorsqu'on va le réaliser vous allez vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça donc euh, nous allons faire le clic droit là. venir sur euh, connecter. Opération des éléments solides. Cliquez là-dessus. Prendre tous ces éléments-ci comme éléments opérateurs. Donc les semelles seront les éléments opérateurs. Et maintenant l'élément cible ici là, sera notre maillage. Notre l'élément élément cible. Cliquez là. Et venir maintenant sur cliquez là. Cliquez sur extrusion vers le haut. Cliquez dessus. Et venir juste sur exécuter. Je vais juste étendre un peu notre maillage là, pour que ça puisse aussi prendre cet endroit-ci. et voyez, ça, moi, ce que ça va faire, vous voyez, que toutes ces semelles ont été ont été fouillées. Chose que des fois, vous ne faites pas, laisser juste comme ça, vous pouvez dessiner et vous laissez, vous laissez, voilà, cette semaine a pour aussi placer les longues graines. Et maintenant si vous voulez seulement recouvrir, c'est ce que vous, est quoi vous avez fait, c'est quoi les dessiné dans de l'âge au-dessus et modifier les PCM peut-être à 0,01. Donc nous allons peut-être passer notre. Allons vérifier un peu. Voilà, la coupe AA passant dans ça, nous allons ouvrir cette coupe cette... AA cette... là pour voir comment ces éléments ont été fouillés. Voilà. Voilà. Bah, si c'est pourquoi je suis en train de vous demander de réaliser ce type de, de semaine. Pour que lorsque vous allez peut-être réaliser votre projet, et vous pouvez passer ça à une commission. Ça donnera plus de, de réalisme. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu ce que j'ai fait, mais je vais revenir en faisant CTRL, CTRL Z, CTRL Z encore une fois. CTRL Z encore. Donc je vais revenir au niveau où ceci n'a pas été fourré. Je vais reprendre la procédure. Je vais <coughs> sélectionner tout le dallage. On fait ça. Sélectionne tous mes dallages. Sélectionne aussi tous mes poteaux. Je fais clic droit, euh, connecter, opération des éléments solides. Je prends tous ces éléments sélectionnés, comme les éléments opérateurs, et mon maillage, et mon maillage comme élément cible. Comme élément cible. Et je clique sur soustraction avec extrusion vers le haut, exécuter. Là, je viens juste sur ma 3D. Constaté avec moi. Donc, c'est très simple. Donc, si tu es nouveau, nouveau sur la page, n'hésite pas de t'abonner, de commenter et de partager. À nous revoir la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.